Le 6 avril dernier, Airbnb enregistrait une perte importante sur son cours d'action puisqu'il a baissé en l'espace d'une journée de 5% tout simplement parce qu'il y a un rapport qui a été publié sur justement la satisfaction des voyageurs lorsqu'ils louent des appartements sur Airbnb. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir tout ça ensemble, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est la fin d'Airbnb et d'ailleurs ça peut peut-être contenter certains et ça peut peut-être même euh, donner euh, satisfaction à certaines personnes qui sont des anti Airbnb ou est-ce qu'au contraire on n'est pas à l'aube d'un nouveau modèle économique Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu découvrir un bouton s'abonner tout en bas. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu reçois entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, d'investissement en bourse également et je te parle aussi d'entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, j'ai pu obtenir ma liberté financière, notamment en réalisant deux types d'activités qui sont la sous-location professionnelle et immobilière mais également la conciergerie d'appartements, deux business que j'ai pu démarrer de chez moi dans ma ville et qui m'ont permis eh bien, tout simplement d'obtenir cette liberté financière, qui m'ont permis de démarrer ces activités sans apport, sans crédit bancaire, mais avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi tu souhaites lancer ces activités tout comme moi dans ta ville, eh bien, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées et qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, est-ce que finalement c'est pas la fin d'Airbnb ou est-ce qu'au contraire on n'est pas à l'aube d'un nouveau modèle économique Moi ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que déjà on fasse un petit retour en arrière par rapport à l'histoire de ce qui s'est passé ces derniers mois. Et puis bien évidemment, tout à la fin de cette vidéo, je vais te donner à mon sens ma vision future du marché sur comment les choses risquent d'évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années par rapport eh bien, au modèle économique qui est la location en courte durée. Alors si on reprend justement un petit peu l'histoire de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ça a d'abord commencé par eh bien, une insatisfaction des voyageurs sur notamment les prix qui étaient pratiqués dans les AirBnB, notamment par rapport aux frais de service. Donc, ça a commencé comme ça, on a senti que déjà ça commençait à grincer et là ça s'est renforcé à nouveau ces derniers mois. Mais on va remonter encore plus loin, on va remonter à la période juste après eh bien, les périodes de confinement, c'est-à-dire 2020, où il y a eu donc l'arrivée du Covid. Ce qui s'est passé, c'est que donc, tout le business, toute l'activité s'est complètement gelée. Voilà, il n'y a, plus trop de, bah, il y a même plus du tout de, de déplacement de voyageurs. Et donc du coup, l'activité s'est assez, bien évidemment. Mais ce qui s'est passé, l'année 2021 notamment, c'est que derrière, on a eu un regain de déplacements. L'année 2022 l'a confirmé aussi, bah, du moins le début de l'année. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, tous les voyageurs qui ne s'étaient pas déplacés ont pour le coup, se sont remis à se déplacer, donc les entreprises, mais aussi tout le tourisme. Puisque bien évidemment, plein de personnes avaient reporté leur déplacement, etc. C'était un moment où on pouvait enfin retrouver notre liberté. Et donc, beaucoup de personnes se sont remis à voyager. Donc Airbnb, d'ailleurs, l'a publié, l'a dit plein de fois qu'ils ont publié des résultats extraordinaires. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, ça rassure les investisseurs. Les cours en bourse vont pour le mieux pour Airbnb, etc. Parce que, bien évidemment, ils étaient dans une période après Covid. Et c'est d'ailleurs la même chose qu'on a rencontré sur l'immobilier classique. Hein, C'est-à-dire que... Pendant la période du Covid, bah c'est vrai que l'immobilier, euh, comment dirais-je, s'est tassé. Il n'y avait plus de transactions immobilières. Et c'est vrai que juste après, eh bien, on a eu un boom. Et tout simplement, même les, euh, les, comment les, euh, les agents immobiliers ont connu une année 2021 et un début 2022 qui a été record pour eux. Et tant mieux pour eux. Et c'est très bien comme ça. On a vécu la même chose sur la courte durée. Et on s'est retrouvé effectivement avec euh, de nombreux voyageurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les voyageurs, tout d'abord, étaient très contents hein, de pouvoir louer un Airbnb parce que, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hôtels euh, étaient encore fermés pour la plupart. Ils ont rouvert très tardivement. Et donc, du coup, forcément, les voyageurs n'avaient plus que du Airbnb. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, ce n'était pas la priorité, la satisfaction et le prix qu'ils payaient. C'était plutôt qu'ils avaient envie de voyager et euh, ils étaient bien contents de trouver un Airbnb. Donc, on s'est retrouvé avec un afflux donc, de voyageurs, des belles activités en belle progression. Donc ça, c'était plutôt bien. Et bien évidemment, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de messages euh, qui étaient euh, très positifs dans le schéma où justement bah, Airbnb disait qu'ils avaient un accroissement de leur chiffre d'affaires, un accroissement de réservations, etc., etc. Oui, effectivement. Mais le mais, c'est que euh, c'est un accroissement sur la globalité des annonces. Mais ce qu'ils n'ont qui qui pas dit, et l'information qui, qui, qui n'a pas, pas circulé, et que je te dis ici aujourd'hui, c'est que... En parallèle de ça, on a eu une offre qui a augmenté. C'est toujours la même histoire. Donc la demande augmente de manière importante, mais l'offre, elle a augmenté aussi. Tout simplement parce que de nombreuses personnes qui avaient des appartements ou peut-être qui faisaient des locations meublées classiques ou qui avaient des résidences principales ou des chambres, etc., se sont mis à faire du Airbnb. Ils se sont dit, bah attends, on va prendre aussi des parts du gâteau et on va tout simplement mettre nos appartements sur Airbnb. Donc Airbnb effectivement a une croissance, de plus en plus de voyageurs, des revenus supplémentaires, etc. Mais sauf que ça finalement a été globalement, euh, si tu veux, étalé sur le nombre total d'annonces. Et si tu raisonnes vraiment par personne qui a mis ses appartements, il bah, y a des grands gagnants et il y a des grands perdants. Et il y a des perdants qui aujourd'hui partent du marché, sortent du marché. Il y a des propriétaires qui arrêtent la location côte durée pour repartir en location meublée, voire même revendre leur logement parce que finalement, ils se rendent compte que ce n'était pas ce qu'ils espéraient. Donc, on a connu une période où, effectivement, la demande a été, euh, est venue de manière assez importante, mais l'offre aussi, à un moment donné, ils se rejoignent, forcément. Et donc, si à un moment donné, euh, les offres sont plus importantes que la demande, là, ils commencent à avoir un problème. Ce qui s'est passé aussi, c'est que de plus en plus, les voyageurs ont... Euh, bah, la possibilité de choisir de nombreux appartements. Parce que l'offre, ça y est, est aujourd'hui très complète, très importante. Il y a les hôtels, il y a les appartements Airbnb, il y a, il y a vraiment une offre assez importante. Et aujourd'hui, du coup, le voyageur est un peu roi, c'est-à-dire qu'il peut finalement choisir eh bien, où est-ce qu'il veut séjourner. Et puis, c'est vrai qu'on n'est plus dans la configuration euh, comme c'était au, au préalable, où bah, on a notre liberté. Et donc, moi, je pense aussi que les voyageurs n'étaient pas forcément très sensibles à tout, voilà, forcément des détails qu qui, pour eux, aujourd'hui sont des vrais détails, mais qui sont pour eux importants. Je ne suis pas en train de minimiser hein, ce que ressentent les voyageurs, mais voilà, très clairement, ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te le disais, bah, de nombreux propriétaires se sont euh, lancés dans l'aventure Airbnb. Pour certains, ça n'a pas été forcément euh, bah, ce qu'ils espéraient, parce qu'ils sont peut-être arrivés un peu trop tard. Euh, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné un tournant où là, vraiment, ça a décollé très fortement. Et du coup, tu pouvais y aller euh, très clairement sans, sans trop de difficultés, parce qu'on bah, était sur un effet, un effet booster. Mais l'effet booster est en train de redescendre. Parce que là, on retombe sur des années un peu normales, mais j'ai envie de te dire, je vais aller plus loin que ça, sur des années compliquées. Pourquoi Parce qu'on rentre dans une inflation. Enfin, on est dans une inflation. Je ne sais même pas en rentre, c'est on rentre dans une inflation. Est-ce qu'on rentre dans une récession Oui, non. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais une chose est sûre, on est sur une inflation. Donc, tout augmente, les prix augmentent, les voyageurs ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Et donc... C'est toujours un petit peu la même histoire, euh, plus tu as des difficultés à assumer tes différents déplacements etc, plus derrière tu es très sensible eh bien à tout simplement la qualité que tu vas récupérer en retour. Et c'est aussi qu'il y a tellement d'offres sur le marché qu'encore une fois le voyageur aujourd'hui il est roi. Et donc qu'est-ce qui se passe concrètement C'est qu'aujourd'hui on a déjà eu un premier vent de manifestation, c'est ce que je te dis, donc ça c'était fin 2022, qui était... Euh, bah Aujourd'hui, on se retrouve, quand on est voyageur, à payer des frais euh, de gestion, des frais de ménage, des frais de linge, etc. Enfin bref, tout un tas de frais au-delà de la partie réservation qui était juste beaucoup trop important. Donc première vague de manifestation où les voyageurs ont dit c'est inadmissible que parfois on se retrouve à payer des frais de réservation qui sont supérieurs à la réservation, supérieurs au prix à la nuitée. Alors quand il y a plusieurs nuitées, bien évidemment, ces frais sont absorbés par la globalité de la, de la réservation. Mais quelqu'un qui va réserver une ou deux nuitées, forcément, le coût de, de, de ménage, le coût de linge ou le coût de, voilà, de différentes choses qui peuvent être pratiquées eh bien, a un impact significatif. Donc là, première vague de manifestation, Airbnb le comprend, on commence à dire que, et à alerter d'ailleurs les hosts, donc nous, qu'effectivement, il faut que ça soit quand même logique ce qui est pratiqué en termes de coûts, que ça soit cohérent. Mais la réalité aussi, c'est que quand on est propriétaire, on a des coûts et des coûts qui sont de plus en plus importants parce que l'inflation est là. Donc l'inflation, nous aussi, on l'a subi à travers notamment des charges d'électricité ou de gaz qui ont augmenté, parce que aussi les produits d'entretien vont coûter plus cher, parce que aussi l'essence pour aller d'un point A à un point B coûte plus cher, parce que bah, le personnel qu'on a aujourd'hui, soit ils sont salariés, soit ils sont auto-entrepreneurs, auto bah, eux aussi souhaitent gagner plus tout simplement parce que bah, derrière, il y a une inflation et sur bah, pareil en fait, leur reste, leur reste à vivre est de, de, de plus en plus petit et donc c'est un climat qui n'est pas très sain en ce moment je trouve dans lequel on vit et du coup le voyageur, bah là ce qu'il est en train de maintenant de, de, de, de dire au-delà des coûts qu on, qu on, qui, qui sont exorbitants, aujourd'hui ce qu'il est en train de dire c'est que bah, en fait, euh, la qualité n'est plus là la qualité n'est pas là dans les appartements et d'ailleurs pour aller dans ce sens là ce que je suis assez d'accord avec ça moi le premier, quand je réserve un appartement aujourd'hui, si c'est sur une courte durée et eh bien je préfère réserver à l'hôtel que réserver un Airbnb pourquoi Tout simplement parce que j'estime que quand je loue juste une nuitée, je n'ai pas forcément besoin de, de tout ce qui est cuisine, etc. Je besoin de ça. Par contre, ce que j'ai vraiment besoin, moi, sur une ou deux nuitées, c'est avoir un confort au niveau du lit, savoir avoir des, du linge vraiment propre, que ça sente bon, qu'il y ait des petites attentions, euh, des petites cartes de bienvenue. C'est des petits détails, mais tout ça pour te faire comprendre que je veux vivre une expérience. Juste pour une nuit, tu vois, je suis vraiment en mode « attendre une expérience ». quoi une expérience sympa, même si c'est dans le cadre du travail, si c'est parce que j'ai un déplacement professionnel, c'est vrai que le soir je rentre, je vais pouvoir vivre un moment agréable. Quoi. Alors qu'au contraire, si je vais plutôt réserver pour une semaine, quinze jours, je pars en vacances, etc., là, je vais pouvoir me contenter effectivement d'un logement peut-être un petit peu moindre parce que je vais faire autre chose, je ne vais pas forcément être que dans le logement. Et puis, c'est aussi que je vais surtout utiliser peut-être la cuisine. Je vais utiliser des, des équipements que je n'aurais pas eu besoin sur de la courte durée. Donc moi, c'est très clair, courte durée, c'est plutôt l'hôtel, une ou deux nuitées, voire trois nuitées. Et après, au-delà, je passe vraiment sur un Airbnb. Mais la réalité aussi, c'est que de plus en plus de personnes qui, avec qui je peux échanger me disent euh, « En fait, sur un Airbnb, c'est euh, pile ou face. » Tantôt, ça va être euh, top qualité. Et tantôt, ça ne va pas être top qualité. C'est-à-dire que je vais vivre une mauvaise expérience. Peut-être même que je vais demander à être remboursé, etc. Je vais aller sur un autre logement. Et d'ailleurs, c'est vrai que même nous, en tant que host, on le vit parce qu'il s'applique beaucoup de problématiques au quotidien. Et j'ai envie de vous dire, plus vous avez de logements, plus les problématiques peuvent être importantes. Alors, vous allez me dire, de bah, toute façon, le voyageur, il a que du choix. Il suffit qu'il regarde les notations et que derrière, etc. Oui, bien évidemment, il va regarder les notations. Mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. Euh, et on va... On terminera cette, cette, cette, cette vidéo justement par euh, mon analyse du marché, ce qui est en train d'arriver et ce que je pense qui va euh, se passer dans les prochains peut-être pas les prochains mois, mais au moins les prochaines années, ça j'en suis convaincu. Tout simplement, donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, bah, nous comme les voyageurs, on a des coûts. Euh, on se rend, les voyageurs sont, sont, sont insatisfaits des prestations qui sont réalisées et on se retrouve aussi avec des propriétaires ou des personnes qui se lancent sur Airbnb en mode euh, j'y vais parce que je sais que d'ailleurs j'ai vais faire de l'argent. Mais sans forcément penser aux conséquences d'un ménage mal fait, un appartement qui n'est pas entretenu, etc., etc. Et donc on se retrouve avec un lot d'appartements sur le marché qui du coup euh, sont faits uniquement dans un but de profit et pas du tout en mode hôtellerie tu es en mode professionnel en mode je suis un vrai hébergeur et c'est mon activité principale je gagne de l'argent avec ça donc je mets tout en œuvre je réponds aux voyageurs euh, rapidement je réponds à ces messages je suis disponible je joue vraiment euh, la carte euh, vraiment euh, service et puis quand on est propriétaire professionnel comme nous eh bien, c'est on essaie de faire vivre une très belle expérience à nos voyageurs, vraiment qu'ils aient vécu un bon moment. Alors que quelqu'un qui le voit vraiment dans un but, j'essaie de me faire de l'argent rapidement avec mes appartements ou, ou je me mets sur un marché je ne connais pas bien, et c'est ce qui s'est passé, on s'en est retrouvé avec beaucoup sur le marché, bah, ça crée un climat d'insatisfaction. Donc c'est un fait aujourd'hui. Alors Après, on peut l'expliquer de tout un tas de manières, je vais en donner quelques exemples ici. Mais c'est un fait, aujourd'hui, les voyageurs, qui réserve un Airbnb Mais quand je dis un Airbnb, c'est un booking. Un Airbnb, à mon sens, est devenu un terme, tu sais, c'est comme quand tu ouvres la porte de ton frigidaire. Frigidaire, ça reste une marque. Ben là, toi, c'est un peu la même chose. Je vais réserver un Airbnb. Aujourd'hui, c'est ce, ce, ce que disent les voyageurs, alors que finalement, ils peuvent très bien réserver sur booking ou réserver en direct ou autre. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'image Airbnb, elle est euh, entachée par ces différentes problématiques. Airbnb a choisi, comme Amazon ou autre, eh bien, tout simplement de ne pas gérer, ses propres, gérer les appartements. Eux, ils sont finalement qu'une plateforme de mise en relation entre le propriétaire et le voyageur. Donc, bien évidemment, vu que c'est une société qui propose et qui vend des prestations de réservation, en fait, qui vend des réservations à voyageurs, eux, en fait, ils partent du principe que le voyageur, c'est leur client. C'est eux le client, c'est pas nous, les propriétaires. C'est le voyageur. Et du coup, si le voyageur conteste tout un tas de choses, par définition, le voyageur a raison. Tout simplement parce que le voyageur, c'est leur gagne-pain. Si demain, ils n'ont plus de voyageurs, c'est terminé. Vous allez me dire, oui, mais s'ils n'ont pas de propriétaires, ils en auront toujours des propriétaires. C'est pas le propriétaire qui leur verse de l'argent. C'est réellement le voyageur qui réserve de l'argent. Alors, il y a les systèmes des commissions, etc. On est bien d'accord, mais c'est bien le voyageur qui sort le porte-monnaie. <rire> Qu'on soit clair. Et surtout lui qui, derrière, peut avoir un impact très important sur le business, sur le modèle économique. Donc, Airbnb a choisi... Tout simplement, pour s'affranchir des contrôles qui pourraient être faits sur les appartements, les labels, etc. Bah, tout simplement, on part du principe que si le voyageur n'est pas satisfait, on le rembourse. Pour preuve, encore ces derniers jours, j'avais un voyageur sur un de mes logements. Mon city manager, c'est ce qu'il me dit. Il me dit bah ils viennent de m'appeler. Euh, ils me disent que, enfin, ils ont appelé Airbnb et ils ont dit que le, voya... le, le voisin euh, à proximité en fait, fait trop de bruit, donc du mal à dormir. Bah, Airbnb, ils ont dit bah en fait, c'est simple, nous, on va pratiquer 10% de remise. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment le schéma standard, c'est vraiment le, le truc classique euh, où le simple voyageur lève le doigt, oui, euh, et du coup, automatiquement, eh bien, il a 10%. Voilà, <rire> pour faire simple, c'est comme ça que ça marche. Mais sauf que nous, en tant que propriétaires, on a aussi des charges, on a aussi plein de choses de, de plus en plus à payer. Donc on est sur une équation qui est difficile en ce moment, je trouve, à résoudre. Et tu me diras dans la partie commentaire comment tu vois les choses et comment toi, tu penses que euh, justement, l'équation peut être résolue. Alors... On arrive à un autre phénomène, justement, pour que euh, parce que du coup, on est sur cette problématique que les voyageurs ne sont pas forcément satisfaits de la plateforme Airbnb. On a aussi des propriétaires et on a aussi des hosts comme moi qui, derrière, en font leur business. Hein, C'est leur activité principale. On a besoin de gagner de l'argent, on a besoin de vivre comme tout le monde, on a besoin que notre business euh, se développe. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place, surtout aux États-Unis, mais je pense qu'il qu arrive en France, qui a même déjà commencé euh, plus ou moins avec certaines enseignes, mais... Elles sont pas trop encore bien identifiées, je trouve. Mais justement, et c'est un peu la fin de cette vidéo, enfin, on va terminer là-dessus. C'est justement sur l'avenir, comment je vois les choses, comment les choses vont se développer. Moi, aujourd'hui, et c'est. C'est quelque part une copie de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Hein. Euh, les Américains sont regardissent là-dessus et, et, et c'est indéniable parce qu'en fait, ils ont des ambitions qui sont beaucoup plus importantes que nous. Euh, nous, on a un territoire qui est beaucoup plus petit aussi, donc forcément, les ambitions sont un petit peu plus euh, restreintes. Mais de manière générale, je trouve que euh, nous, euh, euh, entrepreneurs français, on n'est pas suffisamment... Euh, comment dirais-je, aventurier, on n'est pas suffisamment ambitieux, euh, on n'a pas des, des, des rêves, on ne veut pas la vivre, le rêve à l'américain, on n'a pas ces rêves-là en fait. C'est ça qui est dommage, quelque part, alors que les Américains, eux, ont des rêves, ont des ambitions très grandes, ont vraiment des visions très très lointaines, et c'est ce qui fait que, derrière, ils sont précurseurs. Bon, là, c'est la petite parenthèse euh, entrepreneuriale sur, euh, sur les Américains et sur nous. C'est pour ça que les Américains sont très forts dans la partie entrepreneuriale, mais attention, on a aussi nos, nos qualités, et ça, ça a pu se démontrer, mais globalement... Euh, ils ont quand même une ambition qui est supérieure à la nôtre. Et du coup, eux, bah, en fait, ils réfléchissent différemment. Ils se disent, bah, pourquoi on ne crée pas tout simplement notre Airbnb C'est-à-dire que ce que je veux faire comprendre par là, c'est que si, par exemple, aujourd'hui, tu fais de la sous-location ou que tu fais de l'investissement locatif, pourquoi tout simplement tu ne te crées pas une, une enseigne, une marque, comme un hôtel hein qui aurait un lot de champs bah, Nous, c'est une enseigne, une marque qui a un lot d'appartements avec la gestion intégrée. C'est-à-dire que contrairement à ce que fait Airbnb où en fait ils ont des propriétaires et chaque propriétaire gère un petit peu ses appartements. Alors petite parenthèse aussi, Airbnb a mis en place son programme Lucky hein, qui permet justement bah, d'avoir cette conciergerie Lucky by Airbnb où justement on voit bien qu'ils sont dans cette logique-là. Ils, de... ils ont compris que euh, prendre des appartements à des propriétaires, c'est très bien, pour faire de l'argent, mais derrière ça ne pourra peut-être pas durer dans le temps. Il y a aussi la partie service et la partie service, j'entends... Les gestions des entrées, des sorties, le ménage, le linge, la maintenance, l'entretien des logements, etc., etc. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on a des locataires qui sont globalement, enfin pas globalement, mais qui sont pour une partie insatisfaits, bah, certains professionnels qui sont vraiment dans le dur comme moi, eh bien, se disent finalement, bah, moi je vais créer mon, euh, mon enseigne, je vais créer ma, euh, comment -je, ma marque, avec mes appartements, mon standard qualité, ma charte qualité, euh, et du coup, vu qu'on gère tout, on gère les appartements, c'est nos appartements, soit en investissement locatif, soit eh bien, euh, en sous-location, et eh bien du coup, c'est notre standard. Alors, je mets de côté la partie conciergerie volontairement, parce que conciergerie, on n'est pas du tout dans le même schéma. Conciergerie, on vend des services et en plus de ça, on ne peut pas collecter le loyer. Donc, on ne peut pas collecter les réservations. Pour moi, c'est un peu plus compliqué, ça, cette histoire-là. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui font plus de la sous-location ou qui font de l'investissement IMO. Ben, à un moment donné, si sur une ville, vous avez 5 logements, 10 logements, pourquoi ne pas créer une marque, une identité, quelque chose de très fort avec votre standard qualité, votre personnel, votre gouvernante, votre responsable euh, comment dirais-je de des appartements votre city manager votre responsable maintenance avec un, v, un vrai standard comme comme si c'était un hôtel finalement avec le le, le, le le réceptionniste qui appelle le comment dirais-je la gouvernante qui la gouvernante va appeler et eh bien le différent personnel pour résoudre tel ou tel problème ou alors ça va être quelqu'un de la maintenance parce qu'il travaille avec une entreprise vous comprenez en fait le schéma on est sur un schéma complètement différent et donc je trouve que ça ouvre des belles opportunités à mon sens pour le futur parce que si justement aujourd'hui vous regardez cette chaîne YouTube, vous êtes professionnel, eh bien allez au bout du bout du professionnalisme. N'essayez pas forcément d'aller chercher plus d'appartements, mais faites en sorte que ce que vous avez aujourd'hui, vous en créez un standard, vous en créez une marque, une identité, de sorte qu'à terme... Dans votre ville, vous deveniez, eh bien, le, je sais pas, le euh, l'hôtel entre guillemets euh, chic euh, de la ville. Vous voyez ce que je veux dire Et que du coup, la personne, quand elle avait réservé, bah, elle ira peut-être plus forcément sur Airbnb. Elle ira chez vous, parce qu'elle sait que derrière, il y a 20 appartements qui sont disponibles. Il y a du T2, il y a du studio, il y a du T3. Il y en a un et c'est plus une expérience euh, type type romantique room ou autre. L'autre c'est plus une expérience jungle. L'autre c'est plus... etc etc. Vous comprenez en fait l'idée D'ailleurs, moi, j'avais une idée aussi à un moment donné que je, je m'étais posée comme question. Ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire, c'est loin un local. Moi, je sais que mes logements sont globalement sur le centre-ville. Et la question que je m'étais posée, c'était pourquoi je ne créerais pas finalement un local commercial et dedans, je crée une genre de salle de sport avec euh, un coin euh, sauna, avec un coin euh, jacuzzi, avec, vous voyez, et avec la salle de sport, etc. Et donner en fait des clés ou des codes à mes voyageurs et qu'ils puissent aller dans un espace réservé ils peuvent réserver aussi euh, des créneaux, éventuellement, s'ils veulent le privatiser. Enfin, vous, vous voyez un petit peu l'idée. Et du coup, quand le voyageur va réserver, là, pour le coup, il ne va plus réserver sur Airbnb. Là. là, il va réserver en direct chez vous. Parce qu'il sait que derrière, il va appeler, boum, il y a un réceptionniste. Ça peut être vous. Qui va dire, oui, bonjour, je vérifie, mon oui, j'ai un appartement pour vous qui est disponible. Puis vous savez quoi Je vais vous upgrader, je ne vais pas vous mettre cet appartement-là, je vais vous mettre celui-là. C'est ça, aujourd'hui, que cherchent les voyageurs. C'est ça qu'ils cherchent. Et c'est ce qu'on cherche quand on réserve un hôtel. Quand on réserve un hôtel, on cherche cette proximité justement avec le loueur, ce qu'on n'a pas du tout avec Airbnb. Alors je ne dis pas que si vous mettez ça en place, vous n'utiliserez pas Airbnb. Bien évidemment, vous allez l'utiliser, mais plus comme un apporteur d'affaires et non dépendre votre business de la plateforme. L'approche est complètement différente. Et je pense qu'à terme, on va aller vers ça. Enfin, du moins, c'est à mon sens un moyen de mieux performer que d'autres. Si vous voulez créer la différence... Si vous voulez vous euh, ne pas être mis en concurrence avec certains qui vont mal faire les choses, eh bien, sortez de ça, sortez de ça. Créez votre standard, votre label, votre nombre d'étoiles, peu importe, votre référencement. Faites ça, faites ce travail. Et demain, sur votre ville, vous aurez des personnes qui vont louer en direct chez vous. Alors, on, on, on passe aussi, on, je revois encore une parenthèse, j'ai ouvert beaucoup de parenthèses hein, dans cette vidéo, vous remarquerez. D'ailleurs, dans la partie commentaires, mettez des parenthèses. <rire> non, je rigole, mais euh, ce que je veux vous dire aussi, c'est que euh, aujourd'hui, mine de rien, vous versez entre 15 et 18 sur ces sur les, sur les, sur les différentes plateformes. Ces 15-18 si vous réfléchissez sur le, le volume de votre chiffre d'affaires, peuvent représenter un certain chiffre, un certain montant qui peut vous permettre tous les mois justement de l'allouer justement à d'autres choses de l'allouer à d'autres postes. Et c'est ça qui va faire la différence. Vous allez aller chercher du service, vous allez créer de la proximité avec vos voyageurs. Parce que du coup, ils vont se sentir beaucoup plus proches de vous. Bien entendu, on va travailler les réseaux sociaux, etc. C'est évident. Mais on est sur un schéma complètement différent. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous n'hésiterez pas à la commenter, à me dire ce que vous en pensez, votre expérience, comment vous voyez les choses, comment aujourd'hui vous considérez. Peut-être même que vous êtes voyageur, si vous regardez cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.